Les deux peurs qui empêchent un fumeur d'arrêter de fumer, partie 1. Un fumeur est coincé entre deux peurs majeures qui l'empêchent d'arrêter de fumer. C'est comme si, bloqué entre ces deux peurs, il ne pouvait s'échapper ni d'un côté ni de l'autre. Ainsi, il reste inactif et année après année, il continue inlassablement à fumer. La première de ces peurs est la peur de mourir. Même si tous les fumeurs font tout pour éviter d'y penser, ils ne peuvent l'occulter car chaque fumeur sait pertinemment au fond de lui que le tabac est mauvais pour sa santé et que, statistique à l'appui, il y a une chance sur deux que ces cigarettes finissent un jour par le tuer. Alors même si les fumeurs font tout pour fermer les yeux et essayer d'ignorer cette peur, elle finit tout ou tard par les rattraper. Et c'est pour ça que là encore, statistique à l'appui, peu de fumeurs restent fumeurs jusqu'à la fin de leur jour et ils décident à un moment donné d'arrêter de fumer. La logique voudrait donc que pour supprimer leur peur de mourir, les fumeurs décident d'arrêter de fumer. Oui mais voilà, les fumeurs sont terrorisés par une seconde peur, bien plus puissante que la peur de mourir. Et cette seconde peur, je vous en parle demain dans la suite de cette vidéo. Alors abonnez-vous pour ne rien rater.